vous avez ouvert votre site sous Joomla. Pour vous connecter à la partie administrateur, il vous suffit de rajouter derrière l'adresse de votre site slash administrator. Attention, faites en sorte que ça soit en minuscule et pas administrateur mais OR. Voilà. Une fois validé, j'arrive sur une interface où on me demande mon identifiant et mon mot de passe. Je n'ai plus qu'à me connecter. Une fois connecté et après avoir fait mes modifications, si je veux voir euh, le résultat sur mon site en ligne, en haut à droite, vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous voyez le résultat. Il vous ouvre normalement un nouvel onglet. Je ferme l'onglet, je retrouve mon interface administrateur.